d d d d d Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel, je vous fais une petite vidéo ce soir donc pour vous annoncer mon retour. Donc euh, oui, je suis rentré chez moi, donc euh, je ne suis plus avec Kioubi. Donc euh, je suis rentré chez moi, donc je suis là, je vais reprendre du service, vous allez avoir de nouveau des vidéos. Donc euh, bien sûr, euh, donc euh, pas ce soir, enfin à part celle-ci, parce que ça va être chaud, je suis un peu fatigué. Donc après, qu'est-ce qu'il y a oui donc je vais vous annoncer un peu le programme qui va se passer au mois de janvier. Donc au mois de janvier donc vous aurez un peu du Building Gabriel, vous aurez un ou deux épisodes, du Edge of Gabriel aussi, donc euh, un ou deux épisodes selon euh, mon envie. Euh, vous allez avoir aussi la vidéo du Binder qui va se poser aussi cette semaine. Voilà, je vous lis de suite. Euh, je vais faire aussi je vais essayer de faire aussi une vidéo donc, sur les recherches de Hook. Parce que je me suis, comme j'ai dit sur la vidéo avec Kiubi je me suis inscrit avec OTK. Donc, euh, donc, pour le moment, voilà. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu ce que je recherche surtout sur OTK Expert. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Voilà. Donc après, oui, grosse annonce. Grosse, grosse, grosse annonce. Donc c'est. Je vous le dis. Donc euh, je, je vais faire donc. Euh, donc euh, comme vous avez vu donc, sur la vidéo du FAQ du mois de décembre, ça fait un BID complet. Donc euh, je m'en excuse, hein, ça a fait un BID complet. Donc euh, je vais la reprendre là ce mois-ci. Donc je vous le dis, euh, à partir du 15 janvier jusqu'au 30 janvier, je vous aurai le droit à un petit donc, vidéo FAQ concours. Donc, En quoi ça consiste Donc, Je vous prie de bien écouter jusqu'à la fin de la vidéo. Donc vous allez pouvoir me poser vos questions Toutes vos questions que vous voulez J'y répondrai ou j'y répondrai pas Et parmi donc, ces, euh, ces questions Je vais choisir trois personnes à qui je vais envoyer gratuitement donc Déjà euh, des cartes Je vous lis de suite j'enverrai des cartes Donc euh, Avec un petit bonus Donc Pour le premier et le deuxième Alors pour la première personne Elle aura le droit donc, à 20 cartes Gratuites que je vais envoyer euh, Sans frais voilà je vais envoyer sans frais à la personne avec euh, bien sûr mon skype bien sûr donc euh, ça ça se fera en message privé donc après il euh, y a quoi il y, le... euh, y a le deuxième il y a le deuxième qui aura le droit donc à 10 cartes gratuites voilà et bien sûr avec mon numéro de téléphone portable privé aussi donc euh, ça c'est pas mal et le troisième aura le droit à 5 cartes gratuites bien sûr. Donc ça, sera, ça pourra être des cartes, je précise, du trade binder si ça vous intéresse. Et euh, après, si euh, vous avez des recherches particulières, vous pouvez me le dire euh, en message aussi euh, quand euh, j'annoncerai euh, les gagnants. Voilà. Et... Euh, après, sinon, ça sera des cartes. Donc, je précise que ça sera pas des cartes communes. Je vais essayer de mettre un peu de tout des cartes rares, des cartes super rares, des cartes ultra, et pourquoi pas des ghosts aussi, parce que j'ai vu dans mon classeur des synchro, des, des cartes extra deck que j'avais une ghost qui serait pas mal. Donc, euh, peut-être que je la mettrai aussi dans le trade on sait jamais. Voilà. Après qu'est-ce que qu'est-ce que je peux vous dire Oui, donc je vais vous faire aussi un petit récapitulatif des cartes que j'ai reçues là, euh, voilà. Que j'ai reçu. Donc, euh, autre chose, donc, euh, j'ai fait la connaissance donc, de, de, de quelques amis de, de Kiabi, Voilà. Qui, de Kiyoubi, pardon. Donc euh, voilà. Donc euh, pendant ce, ce petit séjour, on va dire là-bas. Enfin, je lui, ai, je lui ai donné quelques conseils pour des decks. Donc on, on va voir ce que ça va donner. Alors.. Euh, les cartes que j'ai reçues, donc, que je ne, je ne, je précise, je n'échange pas du tout. C'est pas la peine que vous me demandiez. Celle-là, c'est une main de feu et une main de glace que je n'échange pas du tout. Je garde pour un deck futur ou un deck présent. Voilà. Après, deux magiciens trapèzes magie artiste que je garde pour, donc, pour un des amis de, donc de mon ami Kiyubi. Voilà. Un petit dragon pendule aux yeux impairs. Euh, que je garde pour mon ami Kiyumi parce que je lui prévois une petite surprise parce que le séjour m'a fait vraiment du bien et ça je peux vous dire que ça a été super voilà un petit empereur dragon de la damnation en donc c'est un monstre zombie donc c'est pour mon deck zombie je compte faire un deck zombie oui donc je commence à travailler dessus alors attendez deux secondes j'ai euh, reçu 4 nouveaux messages et ben vous voyez c'est loulou Voilà. Voilà. Après j'ai reçu Trois euh, mangeurs de flammes Mage artiste Ça ce sera pour mon ami euh, L'ami de mon cher ami Kiyobiyami Et après j'ai reçu un mangeur d'étoiles Que j'ai recommandé parce que J'ai échangé à quelqu'un Qui m'a trouvé Alors hop Deux secondes qui m'a trouvé la carte que je recherchais depuis pas mal de temps parce que oui je vais me faire un petit deck vanilla je vais me faire un petit deck vanilla dragon donc un petit deck old school enfin, voilà avec euh, bien sûr euh, la super belle carte que vous voyez ça ici impact Cyber ténébreux voilà donc euh, voilà ça donc je vais donner euh, je vais donner donc euh, mon mangeur d'étoiles donc je vais pouvoir le retravailler je vais pouvoir retravailler mon deck dragon parce que c'est... Euh, voilà, il est à retravailler. Je trouve qu'il est qu manque un peu de, de certaines choses. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je reprends du service, donc il y a pas mal de projets. Alors, sachez quand même que je suis toujours l'actualité donc sur ma chaîne. Je remercie aussi, euh, bien sûr... Alors, que je dise, pas de bêtises. Voilà. Vincent Pr Pruss voilà qui m'a qui a envoyé un super un, un super commentaire euh, enfin je, il me semble que c'est ça il m'a envoyé un super commentaire voilà sur euh, bien sûr euh, sur la vidéo que j'avais fait avec Kiwi voilà donc euh, ça vous pouvez pas le voir parce que je vais je me suis pas mis sur OBS après il y a player gamer qui euh, voilà player gamer qui m'a demandé euh, tous les héros élémentaires. Je n'ai plus de héros élémentaires donc euh, si ça répond à ta question j'en suis vraiment navré mais euh, voilà, j'ai laissé les héros élémentaires pour mon ami euh, Kiyubiyami. voilà et à, à toi alors Bakura Y Y donc euh, euh, oui donc tu euh, j'ai toujours euh, je, je te rassure de suite j'ai toujours mes cartes Dilili que je t'enverrai bien sûr avec euh, avec joie en, en trade voilà donc euh voilà après je regarde si j'ai pas si j'ai pas loupé quelque chose euh, vite fait dans les euh, dans les commentaires est-ce que j'ai loupé quelque chose aussi dans les commentaires je regarde voilà après qu'est-ce qu'on a eu euh, Vincent Vincent oui voilà après Hugo euh, Sanpejo qui m'a demandé euh euh, de faire un peu du tag for 5 donc ça sera peut-être euh, voilà je vais peut-être échelonner euh, voilà après j'ai dragoon 22 donc j'ai bien reçu tamen feu et tamen glace donc euh, j'ai reçu enfin, j'ai ouvert aujourd'hui parce que j'étais pas là que euh, voilà après euh, bon voyamon ouais, voilà voilà y a... donc euh, oui donc euh, samuel médiamol donc je te dis je vais très bien c'est juste que je suis un peu fatigué voilà donc voilà pour cette petite vidéo du jour. Donc euh, je vous remercie. Hein, je vous remercie. Parce que grâce à vous, donc, euh, la première apparition de Kiyubi a, a fait fort impression. Parce que en mon, en là, en, j'ai regardé en trois jours. En trois jours, on en est quand même à... Ah, attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Je vais faire un tour sur la page de... La... Sur la page de ma chaîne. Voilà. Donc, on en est j'ai Alors, je vais vous dire un petit récapitulatif. J'en suis à 114 abonnés. Donc, c'est vraiment super. Donc, alors, euh, voilà. Donc, je de m'abonner à sa chaîne. Donc, on verra après. J'en suis à 14 848 vues. Voilà. En tout. Sur toutes mes vidéos. Et euh, grâce à la à vous, donc, bien sûr, la vidéo de Kiyabi Yumi, Avec Kiyabi Yami. Voilà. Euh, qui Oui, ami, voilà et eh ben, on en est à 38 vues avec euh, en 3 jours donc c'est euh, je peux je peux je peux vous euh, je peux vous je peux vous dire euh, là euh, là par exemple j'en ai une qui a fait 16 vues en une semaine voilà euh, la euh, 10 vues en trois semaines 8 vues en quatre semaines que euh, voilà c'est euh, je tourne je dois avouer que je tourne pas pas vraiment euh, je tourne pas vraiment en voilà je, c est, c est, c est, ça fait partie je crois des meilleures vidéos que j'ai jamais faites voilà donc sur ce les amis donc je vous laisse donc je vous dis à plus euh, oui donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires sur cette vidéo donc euh, bien sûr ah oui je vais vous poser une petite question est-ce que la luminosité vous va voilà est-ce que la luminosité vous va c'est important pour moi pour savoir si je dois bouger un peu euh, plus euh, les choses, voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, et je vous souhaite une très très bonne soirée, et on se dit à très prochainement pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde